Payer, je vais payer les 300 000. Hé, Hey, hey Si tu me veux je veux te réveiller. Tais-toi. Tu toi quoi comme ça Je ne savais pas. Tu ne connais plus de bouteilles de vin moi je ne savais toi pas Toi-même, toutes mes excuses, si oh. maladies oh. au fourril oh. était. Oh, chérie, s'il te plaît. C'est qui ne oh. plus jamais. Que ce soit pour la crise, non. Là, un fois que tu oh, m'appelles, c'est tu... qui C'est moi qui étais mis au monde. Tu veux partir, c'est ton parrain. One night, tu vas partir. Je vais Laisse-moi <rire> Tu voulais prendre des bouteilles de vin là. Tu connais ça. Tu as fait ton ton Ce Choucoula, il ne me touche pas. me Laisse-moi. Oh, c'est quoi Tu non? te tu, tu veux encore casser ça là aussi. Tu veux encore casser ça là aussi. Ça, je vais passer là. C'est lui. C'est c'est lui. Il me, me, me de voilà. Tu ne me connais pas. Hein. Je suis là pour ah, prendre mon argent. Chef c'est lui hein. C'est lui. lui. Je suis là pour prendre mes francs. Attends. Je ramasse mes mes sous hein. Je vais prendre mon argent. C'est pour ça que tu veux attacher mon bois. Vous Vous voulez là la main? Ah? Depuis ça. mois, je veux prendre mon argent. Eh bien ici, je veux prendre mon argent. Depuis six mois, tu me devais mille francs et tu ne me donnes pas mon argent. Chef c'est lui. C'est une forte somme en plus. Attends. Quand tu parle tu Qu'est-ce tu regarde ici? Attends non, faut pas vous passer chef. Toi, là, c'est avec moi qui a fait ça. Après tout, c'est mon mari. Hein? Non, écoute c'est laisser hein? ça. ça c'est mon 20 Laisse-moi Je n'ai Laisse pas mon argent. Je n'ai hey, pas mon moi. argent. Depuis 6 de depuis depuis mois, je me donne 20 000 francs. J'aime pas ça. ça hein? Je n'ai pas, pas, pas, pas, pas mon argent. Je n'ai pas mon argent. Jesus is love. Ma bouteille de vin qui coûte 3 francs. Ma femme a cassé un. Je parle de ça. puis, tu as cassé le deuxième. Tu veux tuer tu veux te faire quoi Pardon, pardon, je ne savais pas. Tu connais plus de bouteilles de là Pardon, je peux te laisser mes micro, pardon. Toi c'est 40 francs CFA Hein Je peux te, je peux te laisser. Eh non C'est pas compliqué. Je peux, je peux te laisser la micro. Oh non, non bon, pas Je te dois couper Non, il faut garder la micro. Côté gauche et c'est côté droit, tu vas dissuit. Non, faut, tu peux garder les Reste les tranquille. prie ça il faut prix du moment. Chef, j'ai payé 100 000 francs que je dois depuis 6 mois. Donc tu ne dois plus. Maintenant, je porte plainte en même temps. Et mm -hmm. on va les attraper aussi en même temps. Mm -hmm. Tiens, vous avez vu, je. Je sais. Je sais. Je Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je et je vais ça, maintenant, après. C'est quoi après là C'est quoi qui après tu veux casser les lèvres des Chef, pardon. Je ne savais pas. Non, Chef, pas. Non, pardon. je